Bonjour Claire Bonjour Anthony Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du, du secteur de la grande distribution qui est en euh, dégringolade dans, dans vos classements de satisfaction client. Effectivement Anthony Lors de notre dernier baromètre Ipsos Prostim, eh bien seulement 75% des clients des grands distributeurs du retail euh, s'estiment satisfaits. Et c'est en baisse de 3 points par rapport à l'année dernière. Ce secteur est effectivement en retard par rapport à d'autres euh, ce secteur de la grande distribution a un score inférieur. Il se classe 12e parmi oui. les différents secteurs et euh, à peu près au même niveau que les opérateurs téléphoniques ou les constructeurs automobiles. Hein, C'est vraiment bas. Les premiers étant le luxe, euh, le petit électroménager et, ça, et le premier étant à 92%. Donc on, il, Exactement, est et on est à bon 75%. Même. Donc, on est, euh, on est bien, bien, bien, bien en dessous. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quand même des, des leaders ou des vainqueurs dans, dans ce secteur il y a des leaders, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Donc déjà, pour regarder pourquoi est-ce que les, les pourquoi est-ce que les distributeurs ont, sont tellement en baisse. Euh, souvent, il y a une pression double, à la fois sur le prix et les services. Ouais. Or, euh, parce que les, effectivement, les consommateurs veulent toujours avoir des produits moins chers, avec plus de services. Ils ont la mauvaise habitude d'avoir euh, Amazon comme référence. Et donc, évidemment, ce qu'ils veulent, une convergence entre l'e-commerce, le magasin. Et ça, c'est assez compliqué à faire pour des distributeurs traditionnels. Mais certains acteurs ont réussi ouais. Et en particulier, il y a Picard, qui est toujours leader, et qui, pour la deuxième année consécutive, occupe la première place de notre secteur, avec un score de satisfaction à 85%. Et un MPS, donc un Net Promoter Score, à 31 points. Qu'est-ce qu'ils font, Picard, pour, pour justement réussir à, à garder ces résultats Eh bien, Picard a extrêmement bien réussi le tournant de l'e-commerce. Et surtout, si vous rentrez dans un magasin Picard, qu'est-ce que vous verrez Des salariés qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont là pour vous et vous donner le meilleur service possible. Avec des produits qui correspondent complètement à leurs attentes et qui sont en donc, avec des produits qui correspondent, un service de choix, ouais. à des prix qui sont, euh, qui sont raisonnables, ils peuvent avoir euh, de belles marges et euh, avoir une croissance pérenne. Mais dites-moi, Claire, Picard, c'est pas coté en bourse Comment vous faites-vous chez Trust Team pour en profiter et non, effectivement, Picard n'est pas coté. Donc, pour moi, gérant action, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, pour les gérant taux, c'est très intéressant parce que Picard émet de la dette. D'accord. Et, et nous pouvons investir sur de la dette Picard est plus rémunératrice que d'autres euh, comparables du secteur. C'est quoi, par exemple, le coupon de Picard euh, Eh bien, c'est un, un coupon qui est plus, euh, plus, plus rémunérateur que ce qu'on pourrait attendre euh, de la part d'un euh, carrefour ou d'un casino. Et tout ça parce que eh bien, les acteurs traditionnels connaissent moins Picard. Et que notre vision de la satisfaction client fait que, d'un point de vue financier, nous sommes plus confiants pour investir chez Picard qu'investir chez un de ses concurrents. D'accord. Et, et donc, du coup, on retrouve de la ligne Picard, obligue Picard. Dans quel fonds chez Trusteam Eh bien, sur Optimum et sur Opflex. Donc, ils sont nos deux fonds diversifiés. Et cette dette, nous, en fait, c'est pour nous très intéressant parce que dans un environnement de taux bas, de taux zéro, où il est très compliqué d'avoir des rendements positifs euh, et euh, pour, pour des émetteurs qui sont euh, de très bonne qualité, eh bien, savoir exploiter notre base de données euh, de plus de 5000 sociétés, ouais. c'est très intéressant. Parce qu'en en fait, sur les 5000 sociétés qu'on couvre d'un point de vue satisfaction client, il y en a que la moitié qui sont cotées. Mmh. Pour les taux, c'est très intéressant de pouvoir aller fouiller dans cette base de données et trouver ces opportunités comme Picard, qui vont pouvoir avoir un rendement un tout petit peu supérieur parce que moins connu par les opérateurs de marché, mais avec un risque qui reste maîtrisé. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.